On va rentrer maintenant dans le vif du sujet et on va étudier le paragraphe qui s'appelle « calcul... calcul du champ magnétique ». Donc, calcul de champ magnétique. Et la première chose qu'on voit, c'est ce qu'on appelle un courant filiforme. Eh bien, la définition... Donc, courant filiforme. La définition, c'est... Euh on va étudier des champs magnétiques donc on va écrire on étudie des champs B créés par des courants passant dans des fils dont l'épaisseur est négligeable donc on n'a pas de courant volumique on a un courant ce qu'on appelle linéique comme les distributions de charges qu'on avait vu en électrostatique linéique surfacique volumique bien ici on va dire qu'on travaille avec des courants qui sont linéiques je vais écrire courant linéique alors en fait ça se dit pas vraiment on dit plutôt des courants qui sont filiformes ça, c'est du vocabulaire. Donc, on va étudier le champ magnétique créé par un courant filiforme, donc dans un fil. Ce fil, on va le noter L. On a donc le fil qui est ici. On a un élément de fil, noté DL, un élément de longueur de fil, qui est centré en un point P. Ce fil est parcouru par le courant I. Et on regarde en un point M, le champ magnétique élémentaire db, créé par ce petit bout de fil élémentaire dL. Et eh bien, cette loi s'appelle la loi de Biot et Savard. Biot et Savard sont deux ingénieurs français du 19e siècle. Et donc, ils ont posé que le champ élémentaire créé par euh, un portion, une portion élémentaire de fil s'écrit μ 0 sur 4 π IDL vectoriel PM sur PM3. Alors on retrouve un peu la structure qu'on avait trouvée dans le champ électrostatique élémentaire, c'est-à-dire un vecteur ici PM sur PM3 qui a été construit. Donc on va avoir en fait une dépendance en PM carré, mais pour faire apparaître euh, le vecteur euh, qui dirige le champ magnétique, on va euh, faire apparaître PM en haut et donc on va rajouter un PM en bas. Ce qui fait qu'on a bien du pm carré en bas. Ici, on a un produit donc vectoriel. Alors, en fait, il faut retenir cela. Quand on travaille avec le champ magnétique, la force, la partie magnétique de la force de Lorentz fait apparaître un produit vectoriel. La loi de Biot et Savard fait aussi apparaître un produit vectoriel. Donc, ce produit vectoriel va nous donner la direction du champ et le sens, d'ailleurs, du champ élémentaire magnétique DB qui est créé par le petit bout de fil qui est centré en P donc si on veut voir si ce produit vectoriel est conforme avec le schéma eh bien on doit faire tourner le premier vecteur du produit vectoriel le DL vers le PM si on fait ça eh bien on fait tourner le DL vers le PM comme ceci on a une action de vissage on va visser et si on visse on va se situer dans la feuille. Eh bien on a bien dessiné un champ magnétique qui est dirigé dans la feuille. C'est pour ça qu'on a un rond et une croix à l'intérieur. Alors attention à cette loi par rapport à la loi de Coulomb, c'est un artifice de calcul. C'est-à-dire que on ne peut pas isoler un petit bout de fil parcouru par un courant I, puisque si le fil est coupé, il ne peut pas être parcouru par un courant. Donc c'est un artifice de calcul qui va nous permettre de calculer des champs magnétiques. Mais attention, ce champ élémentaire ne peut pas exister. Un petit mot sur euh, le mu0 ici. Donc vous voyez que dans la loi de Coulomb, on avait du 1 sur 4 pi et 0. Dans la loi de Bio et Savard, on a du mu0 sur 4 4pi. Ça sera le cas dès qu'on parlera de champ magnétique. Et on appelle ce mu0 la perméabilité du vide. La perméabilité magnétique du vide. Perméabilité magnétique du vide. Eh bien, sa valeur, elle est donnée, elle est connue. On a mu0 qui vaut 4 fois π fois 10 moins 7. Ceci est dans le système international d'unité. Alors sachez que cette constante est reliée à la euh, permittivité du vide qu'on a vu en électrostatique. Et donc on a la loi, Alors euh, c'est bien de la retenir mais pas... on ne la rencontrera pas très souvent. Mais on a la vitesse de la lumière au carré qui est égale à 1 sur epsilon 0 fois mu 0 La vitesse de la lumière au carré est égal à 1 sur la permittivité du vide fois la perméabilité du vide. Donc Ceci sera important quand, en deuxième année, vous verrez les ondes électromagnétiques qui se déplacent donc à la vitesse C, et on comprend pourquoi cette vitesse est reliée à la permittivité et la perméabilité du vide. Faisons un petit retour sur la règle du tire-bouchon ou de la main droite. J'aurais pu le faire avant quand on a parlé de la partie magnétique de la force de Lorentz. Voyons ça ici. Donc, avec la formule de Biot et Savard, on voit qu'on a un produit vectoriel. DL vectoriel PM va donner le vecteur DB. <cười> et eh bien, la règle du tire-bouchon, c'est faire tourner le premier vecteur vers le deuxième. Et selon le sens de vissage ou de dévissage du tire-bouchon, eh bien, on va avoir la direction de DB. On peut avoir la règle de la main droite qui est équivalente aux règles du tire-bouchon. Cette règle de la main droite signifie que l'on va effectuer le produit vectoriel grâce à sa main droite. Le premier vecteur va être représenté par le pouce. Le deuxième vecteur va être représenté par l'index. Et le résultat du produit vectoriel va être donné par le majeur. Donc ici le premier vecteur est dl en bleu. Le deuxième vecteur va être PM en rouge. Et le troisième vecteur va être db, donc le résultat du produit vectoriel va donner la direction de db. Il faut aussi s'entraîner à utiliser cette règle de la main droite, qui est peut-être plus pratique que la règle du tire-bouchon, pour obtenir la direction des vecteurs donnés par des produits vectoriels. Dernier élément dans ce paragraphe, définition et continuité du champ magnétique. Donc, Ce champ magnétique qui va être calculé grâce à une intégrale, Puisque pour avoir le champ global, on va faire une intégrale simple de la loi de biot savart Et ainsi, les contraintes mathématiques imposent une contrainte seulement. Le champ B est continu et défini partout, sauf sur le courant filiforme lui-même. Voilà, on ne parle que d'une contrainte avec euh, la distribution linéique de courants, donc les courants filiformes, puisqu'on n'étudie pas les courants surfaciques et les courants volumiques, en tout cas pour l'instant. Dans le paragraphe 4, on s'intéresse aux lignes de champ magnétique, et ces lignes de champ magnétique dessinent ce qu'on appelle un spectre magnétique. Ici, sur cette figure, on voit le spectre magnétique d'un aimant droit, donc un aimant permanent, qui est ici, avec une face nord et une face sud, on n'en parle pas trop car nous on étudie euh, des champs magnétiques créés par des courants, donc il n'y a pas réellement de face nord et de face sud. Mais ici on a une face nord et une face sud quand même, avec un champ magnétique qui sort par la face nord et qui rentre par la face sud. Et donc on a dessiné les lignes de champ, et ces lignes de champ, comme pour le champ électrique, sont des lignes de champ qui sont tangentes en tout point au champ magnétique et dirigées dans le sens du champ magnétique. Donc dans cet espace autour de l'aimant. On a des lignes de champ magnétique qui vont former ici des courbes. Ça ressemble étrangement à des lignes de champ électrique. Et donc, le champ magnétique peut être dessiné au niveau des lignes de champ. Donc, on va pouvoir en dessiner plusieurs. Ici, on va tracer un champ magnétique comme ça. Et si on est ici, on a un champ magnétique qui est comme ça, etc. Voilà donc le spectre magnétique d'un aimant droit qui est l'ensemble des lignes de champ magnétique autour euh, de cet aimant. Nous allons parler maintenant d'une notion importante, le fait que le champ magnétique soit un pseudo-vecteur. Qu'est-ce que cela signifie Alors on a recopié ici la loi de bruy savart et donc nous pouvons en déduire que le champ magnétique est un pseudo-vecteur. Pourquoi eh bien, Ce pseudo-vecteur vient du fait que la définition du champ magnétique, le calcul du champ magnétique, dépend d'un produit vectoriel. Et que ce produit vectoriel, son résultat, va être imposé par le sens de la base que l'on a choisi pour orienter l'espace. Petite explication, si par exemple nous prenons une base cartésienne, la base cartésienne, on l'écrit souvent, ux, horizontal, uy, y. Verticale Et pour avoir le troisième vecteur, le UZ, eh bien on fait tourner le premier vecteur vers le deuxième, la règle de la main droite qui s'applique, la règle du tire-bouchon. On va orienter l'espace avec un UZ qui vient vers nous. Et ça, on dit que la base est directe. Si on prend cette base directe, on va utiliser la règle de la main droite pour obtenir le résultat du produit vectoriel. Et donc, la direction du champ magnétique élémentaire db. Mais si jamais on décidait d'utiliser une base indirecte, si on prenait une base indirecte, alors une base indirecte, ça serait quoi Eh bien, on prendrait un ux comme le premier, un uy comme le deuxième, mais cette fois-ci, le... Vecteur Uz serait situé dans la feuille. On a une base indirecte car la règle de la main droite, la main droite ne s'applique pas. Cela signifie que la direction du champ magnétique dépend de la base choisie, base directe base indirecte, donc de l'orientation de l'espace. Pourquoi le champ magnétique est un pseudo vecteur? Car sa direction dépend de l'orientation de l'espace. Ce n'est pas le cas du champ électrique, puisque le champ électrique, il n'y a pas de produit vectoriel, un produit scalaire. Et un produit scalaire ne dépend pas de la règle de la main droite, donc de l'orientation de l'espace. Ici, on a bien ce produit vectoriel et donc le champ magnétique qui est un pseudo-vecteur. Cela a une importance pour le paragraphe suivant. Lorsqu'on va parler de symétrie et invariance, on n'insistera pas trop dessus, mais cela nous permettra d'expliquer quelques résultats.